Coucou, bonjour à tous, c'est Glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle formule du JT du Geek Un résumé des meilleures news de la semaine au format vidéo comme ça Et ensuite bah, vous me ferez vos commentaires et on fera évoluer ce format Allez, on commence par vendredi dernier, évidemment la série que tout le monde attendait Les Anneaux de Pouvoir, deux premiers épisodes disponibles sur Amazon Bon, personnellement, moi j'ai pas trouvé ça dingo ni foufou alors j'ai regardé comme tout le monde, ouais bon c'est joli, c'est magnifique, voilà, après il y a un nouvel épisode là ce vendredi, j'ai pas eu le temps de le regarder quand je fais l'enregistrement, donc on en parlera la semaine prochaine. Bah Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Le week-end aura été rythmé par les annonces de Honor, Honor qui confirme un petit peu. Voilà, en Honor, je rapportais ça appartenait à la marque Huawei. Ensuite, ils sont devenus indépendants via un groupe de Shenzhen. Et ils ont leur propre marque. C'était soit ils nous faisaient du Shenzhen, soit ils nous faisaient des bons appareils. Et ils ont décidé bah, de faire de bons appareils. Un des premiers appareils qui a certainement fait un petit peu le buzz, c'est le Honor 70. Bon, ben bah voilà, un bel écran OLED, rafraîchissement, tout ça, avec un bon petit GPU, ça, comme on aime, de la bonne caméra, hein, IMX 800 Super Sensing. En plus, je crois qu'il y a un double mode et tout pour faire des vlogs qui permet d'avoir et l'enregistrement paysage et portrait, une belle caméra frontale, une belle batterie de 4800 mAh, une charge rapide de 66 watts. Et ben, bah c'est vraiment un bel appareil, et on se dit peut-être que Honor. On avait également la Honor Tab 8, une tablette de 12 pouces avec un écran de k pas mal, processeur pas le meilleur mais un Snapdragon 680, 6 plus 128, c'est joli. Le logiciel bon c'est du Android 12 avec la surcouche bien évidemment qui est stylée un petit peu Honor, ok. Une batterie de 7250 mAh, une charge de 22,5 watts. Encore une fois, c'est un bel appareil. Et enfin, évidemment, le Honor Magic Book. Bon, bah là, on est sur du laptop, un hein. produit, un MacBook. Mettez du Windows dedans avec un prix plutôt agressif. On appréciera quand même, bon, comme on voit un petit peu, un. Intel Core i5, c'est assez puissant, hein, une Nvidia GeForce RTX 2050, ça permettra quand même de taper un petit peu dans de la vidéo et de faire certainement un petit peu de jeu, hein, même si ce n'est pas encore le lecmotiv de tout ça. Une charge de 75 Wh, voilà, avec une charge rapide de 100 watts. on est sur des produits qui sont dignes de la pomme. Bon, les prix, évidemment, ça pique un petit peu. Le Honor 70 hein, commence à 550 euros. Un bon milieu de gamme, c'est sympa. La tablette, bon, on aura vu, on peut l'avoir à 330 euros. Un bon prix pour une bonne petite tablette. Et enfin, le Magic Book, là, évidemment, on dépasse les 1000 euros. Vous retrouverez tous ces articles sur le JT. Bon, samedi également, les mini-reviews étaient de retour sur GLG vidéo. Alors, évidemment, ce samedi, vous n'en aurez pas. Vous aurez ce petit JT du Geek. Mais on reprend les mini-reviews tous les mercredis, c'est promis. Mercredi et samedi pour le JT du Geek. Le programme Allez, on bascule automatiquement avec le lundi et deux montres, les Amesfit GTR4 et Amesfit GTS4. Encore une fois, bon, on est sur du 4 hein, avec de la GTR et de la GTS, des montres plutôt sympathiques, rondes ou carrées. Encore une fois, les deux montres ont le GPS, le suivi du tracking. Elles sont relativement similaires. Il y en a une qui est un peu meilleure que l'autre. Encore une fois, en fonction des caractéristiques et surtout de la batterie, mais les fonctions sont relativement similaires. Après, encore une fois, ça sera plutôt ronde ou plutôt carrée plutôt grosse batterie ou petite batterie, les <rire> les montres sont plutôt sympas, moi je les trouve plutôt jolies, après à vous de me dire si ce genre de monde vous intéresse. Le lundi également, je me suis abonné à HBO Max, rien que pour ça, House of the Dragon Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu et qu'est-ce que les critiqueurs ne critiquent plus Bon, personnellement, par rapport à Game of Thrones, bah, j'ai pas trouvé ça génial. Moi, je trouve que moi, je m'ennuie. C'est toujours ciblé autour de la même personne et tout. Il n'y a pas trop d'histoire, il n'y a pas trop de décors. On pensait à un épisode 3 un peu plus rocambolesque et en fait, bah, ça se finit un petit peu sur une queue de pie. Voilà, moi je trouve pas ça terrible, terrible, après ça se regarde, encore une fois, mais c'est vraiment une grosse déception par rapport à Game of Thrones, où on s'attendait à quelque chose d'un peu plus similaire dans la même dynamique. Moi, personnellement, c'est pas trop ma cam, et toi en commentaire Allez, on enchaîne avec mardi 6 septembre, avec les Poco M5 et Poco M5S, qui sont enfin lancés sur le marché européen. C'est les modèles qui existaient évidemment déjà en Asie, et qui sont rebadgés un petit peu sous la marque... Poco, alors écran de 6,43 pouces, pas mal, Mediatek Helio G95, on sent déjà qu'on est quand même sur des téléphones un peu plus bah, bas de gamme, parce que bah, là, ça c'est du 4G, 4-6Go de RAM, des batteries 5000 mAh, de la charge à 33W, mais forcément là où tu te dis les caractéristiques ne sont pas géniales, les prix par contre sont fous, le Poco M5 ne coûte quoi, que 169 euros en Europe et tout, bon bah on a quand même du Mediatek, du G99, un enrichissement 90R, une batterie 5000 mAh, c'est pas mal. On va dire que LM5S, vous me direz, bon, à peu près mieux. Hein. Caméra, pas mal, 75 pixels. Un écran AMOLED, molette, Mediatek, Helio G95, encore une fois. Mais là, encore une fois, on voit que les prix sont très agressifs, puisqu'on commence vraiment en dessous des 200 euros. Et il est clair qu'à moins de 200 euros TTC, cette gamme Poco pourrait euh, bah, suffire à pas mal d'entre vous. Et puis, bon, personnellement, moi, je suis en 5G, ça n'a pas changé, mais... Bon, et puisque je me suis abonné à HBO juste pour regarder euh, Les Dragons, et eh ben je regarde un petit peu. Alors, je ne sais pas chez vous, mais moi, sur mon HBO à moi en Asie, on a également le film Elvis. Eh oui, en fait, c'est plutôt pas mal hein, de regarder ça à la télé et tout. La bande son. Ouf, l'histoire est vraiment pas mal. Le film peut-être un peu long, deux heures et demie, mais personnellement j'ai passé un bon moment. C'est pas euh, ma génération Elvis, mais euh, il y a quelques musiques que j'ai reconnues. C'est très sympathique avec thomas et tout. On découvre vraiment cette histoire et il y a vraiment une bo et un remix entre les temps passés, les Afro-Américains qui chantent, lui qui chante par-dessus et tout. Il y a des mix, ça va vous rendre fou. J'espère que vous l'avez vu, sinon c'est peut-être le moment d'y aller. Allez, le 6 septembre, on était riche avec également la Huawei Watch D qui va arriver en Europe. C'est un petit peu la Apple. Watch 8, mais version Huawei. C'est la montre qui fait tout. Elle a même la pression artérielle. Alors nous, elle est déjà disponible en Thaïlande. Alors est en promo à 13 900 et quelques, Bon, ça fait quand même du 400, 400 balles la montre. Un peu moins cher qu'une Apple Watch. C'est vraiment tout ce que c'est faire Huawei dans une montre. Elle fait tout ce que tu pourrais espérer. L'intérêt, c'est que elle fait tout aussi bien, voire un peu moins cher. L'inconvénient, bah, c'est que ça reste une Huawei. Certains vont l'aimer pour son petit côté sport et certains vont préférer plutôt une Garmin pour le sport. Et d'autres vont dire « Ouais, mais enfin bon, pour 400, 500 balles, je préfère une Apple Watch. » Surtout que maintenant, on a la 8SE qui est sortie. Là, on a quand même une Huawei. Alors Huawei vous en donne plus pour le prix. Oui, mais il y a le petit côté fashion où la montre n'est pas très jolie. Ça reste du Huawei. Est-ce que vous êtes plutôt Huawei, Garmin ou Apple Watch 8 ou 8S Allez, on en enquille avec le mercredi 7 avec Redmi qui nous propose son laptop Redmi G Pro Gaming laptop avec processeur Ryzen. En fait, il est excessivement cher puisque par rapport aux caractéristiques de l'appareil on a un appareil à 1092 dollars attention c'est hors taxe et en asie tout ça tout ça mais bon comme c'est du windows n'a pas de problème de service google on a un écran lcd 16 pouces ça c'est noté à un rafraîchissement 240 Hz, pas mal processeur un ryzen r 7 6800 h pour Mie, nous nous confirmera que c'est bien, hein. couplé à une carte graphique RTX 3060 6G 130W, 16Go de RAM, 512 de SSD, des gros ventilateurs de 12 volts pour foyer tout ça, de la connectivité qui va bien, de la charge 100 watts, du Windows 11, bah, je suis désolé mais franchement pour 1000 balles hors taxes, c'est vraiment un très très bon produit, bon après en France euh, il vaudra au moins 1500. Hein. Bon le 7 septembre je vous faisais également un article pour parler des nouvelles caméras, alors l'Insta 360 qui s'appelle donc du coup la X3, j'ai mis, mis One X Pro, mais je savais que c'est la X3, mais j'ai pas le droit, parce qu'elle est en sous embargo. Osmo DJI qui nous propose cette nouvelle Osmo Action 3. il tease pas mal. On aura vraiment un écran plus grand de vos processeurs. Ça tease. Et GoPro qui aura une GoPro Hero 11. Et apparemment, il y aura même une GoPro Hero 11 mini. Voilà, Toutes les marques nous sortent un peu leur déclinaison. Ça sera vraiment le mois de la caméra sport. On attend le 16 septembre pour découvrir un peu bah, déjà la DJI. Allez, jeudi, tu n'auras pas pu passer à côté du renouvellement de la gamme de chez Apple. Un hein, iPhone 14 qui est quand même assez décevant, puisque c'est le 13 meilleure caméra, un petit upgrade processeur, voilà, on est vraiment léger Par contre, le Pro est un peu plus sympa avec sa caméra, sa caméra front, frontale, en fait, qui est dans une espèce de petite capsule. Tout le monde s'est branlé un peu là-dessus. Moi, je trouve pas ça aussi excitant. C'est toujours aussi dégueulasse parce qu'ils l'ont pas enlevé. Après, voilà, ils ont élargi le truc, ils ont mis des LCD, machin et tout. Bon, il y a c'est pas mal, mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer vraiment là-dedans. Oh, ils ont fait d'un point négatif à un point fort. Bon, on va y aller mollo. Bon, par contre, il est quand même plutôt pas mal, puisque la caméra arrière fait, au lieu de faire 12 millions de pixels, fait 48 millions de pixels. Et en fait, non, elle fait 12 x 4, parce qu'en fait, dans chaque pixel, il y en a 4. Donc, on, ça fait 12 x 4, ça fait bien du 48. La, la batterie est un peu meilleure. Le processeur est fou, puisque c'est un euh, génération 16 avec un processeur gravé à 4 nanomètres, donc il va consommer moins et il sera plus puissant, on a le Always On Display, c'est un téléphone qui est magnifique qui est en précommande pour JT Geek puisqu'on a beaucoup de partenaires qui veulent des accessoires, tout ça tout ça, donc on devrait avoir la version 14 Pro Max quand elle sera dispo, c'est à dire certainement au mois d'octobre comme c'est parti, mais c'est un produit qui est intéressant et ça sera mon premier iPhone. Bon les Airpods Pro euh, j'ai trouvé ça bien jusqu'à ce que je voie que le prix valait 249 ou 269 euros pour des trucs qu'on te met dans les oreilles comme ça, comme ça voilà, et c'est même pas des diamants et trucs voilà bon ils sont encore mieux meilleure réduction de bruit meilleur son, tout ça mais bon après au dessus de 250 balles pour des écouteurs faut quand même pas déconner voilà, sauf si tu as vraiment talent bon apple watch série 8 ça c'est pas mal ça sera peut-être aussi ma première apple watch puisqu'on a des demandes pour les accessoires elle est un petit peu l'écran est un peu plus confortable encore une fois apparemment elle tient un peu mieux l'autonomie c'est un refresh elle sera bien pour mes menstruations apparemment alors il faut que je regarde comment ça marche pour moi surtout si j'en ai ça, est-ce que je vais les avoir un jour? La montre est plutôt sympa, une, vraiment une simplement une mise à jour de la 7. C'est pas fou. Par contre, il ya une version so qui est encore moins cher qui est apparemment plutôt une Apple Watch 3, mais remis au goût du jour. Voilà, c'est vraiment le prix ou euh, la nouveauté. pour bon, sinon, la grosse nouveauté viendrait vraiment de la Watch Ultra, une montre ultra sportif. Là, encore une fois, c'est partagé puisque les sportifs ont de la, la montre Garmin qui tient 150 heures d'autonomie. Donc, là, même si leur nouvelle montre trop bien, elle fait 36 heures euh, plongée, natation. Là, voilà, c'est très très ciblé pour les les gens qui ont vraiment de gros besoins dans le sport, tout ça, tout ça, qu'ont ont un peu les moyens parce qu'il y a quand même 900 balles chez vous. Moi, personnellement, j'en ai pas l'utilité, j'ai ni les moyens ni l'utilité. Donc voilà, je vous informe. entretien bien sûr. Allez, entretien c'était vendredi 8, c'était bien le la sortie de la nouvelle Insta 360X3 qui perd son appellation One, parce que One x 2, One x 3, voilà, ils sont dit, on va directement l'appeler une nouvelle caméra sport avec un grand écran à l'avant, j'en suis totalement fan. on a Également la double lentille en 360, du 5,7K en 360, la possibilité de filmer uniquement avec une lentille et d'enlever l'effet Fish Ice qui faisait râler un peu tout le monde. Une fonction Mi qui vous filme avec les deux demi-lentilles pour avoir un mode, un mode perche invisible et tout. J'ai fait une review qui est, à mon avis, la plus complète que vous pourriez trouver en français. J'ai tout fait voir, même juste le petit haut-parleur sur le côté pour écouter vos enregistrements. Elle est magnifique, on a filmé la plage, Pataïa, tout ça, tout ça. Moi, je dis, il faut que tu ailles voir la vidéo, vous êtes déjà plus de 20 000 à, à cette heure-là à l'avoir regardé. La caméra est vraiment exceptionnelle et, encore une fois, elle remplace pas une d'autres caméras, mais elle permet de faire beaucoup plus de choses, surtout si vous avez un petit peu de créativité. Bon, déjà, le 8, c'était jeudi, puisque le 9, c'est vendredi, donc ça peut pas, on peut pas avoir deux vendredis dans la semaine. Motorola a annoncé en grande pompe, c'est Edge 30 Fusion Edge. Neo et Motorola Edge 30 Ultra, On va dire, quasiment, ils couvrent toute la gamme iPhone, hein, avec des versions qui sont un petit peu équivalentes, des, des versions un petit peu de fou, hein, un modèle Fusion, encore une fois, qui a quand même hein, 888+, pas mal, 8 ou 12Go de RAM, 128, 250Go de ROM et tout, un écran Full HD POLED et tout, de 6,55 pouces, tu te dis, ce, ce téléphone, il est pas mal, et en caméra, 50 de pixels, plus 13, plus 2, caméra frontale 32, batterie 4400 mAh, 600 balles en Europe et tout, c'est un très bon prix pour un très bon smartphone. Bon, le Edge 30 Neo est nouveau, hein, c'est pas un truc robadgé, qui avait déjà un petit peu en chine, là, pas mal. Toujours un écran, mais beaucoup plus petit, en 6,28 pou pouces, donc un peu plus, que, euh, un peu plus petit, forcément. InstaWagon 695, mais quand même 5G, c'est bien, hein vous 6 ou 8Go de RAM, 128 ou 256Go de ROM, pas mal, hein la configuration est plutôt sympa, caméra 64 plus 13, la caméra 32 millions de pixels, la batterie 4000, charge 68 watts et tout, c'est plutôt pas mal encore une fois, il est un petit peu moins bien, mais surtout un petit peu moins cher à 370 euros. Et enfin bien évidemment le Edge 30 Ultra, le premier smartphone avec une caméra de 200 millions de pixels, peut-être qu'on va avoir les Xiaomi 12T1, hein c'est encore une rumeur, mais elle a manqué à m'en envoyer deux, donc, un téléphone, bah là, carrément, hein, voilà, un téléphone de psychopathe, hein, un Snapdragon 8 de Gen 2, donc dernière génération, caméra de 200 millions de pixels, plus 50 millions de pixels et tout. Enfin, on est vraiment euh, sur un, un monstre, un, un monstre ou un flagship killer, comme on pourrait dire. Un Snapdragon 8 Gen 1, ok, c'est l'ancien, mais c'est déjà pas mal, 12Go de RAM, 512Go de ROM, en, les mises à jour, alors Android 12, mais promis, avec du 13 et du 14, pour ceux que ça intéresse, du Wi-Fi 6, Bluetooth... La batterie 4600 mAh, de la charge à 125 watts ou une charge sans fil à 50 watts, c'est juste incroyable. Bon, par contre, c'est 900 balles. <rire> voilà. Mais bon, comparé au iPhone, en fait, il n'est pas excessivement cher. Après, est-ce que vous seriez prête à mettre 900 balles dans un téléphone Motorola aussi, soi disant bien soit, soit-il soit, soit, soit, soit Tous les Youtubers qui l'ont eu vont vous dire que oui. Moi, je ne sais pas. Et allez, et on finira donc la semaine par... L'explication du Honor X40 5G qui ont été dévoilés Alors, plutôt un joli téléphone. Hein. La marque Honor a vraiment, euh, vraiment renaît de ses cendres un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a un Caméra, oh, caméra, plutôt sympa. Alors, on va commencer par l'écran. Un écran de 6,67 pouces, pas mal. Résolution 2400 par 1080, donc là, on est sur du 2K. Rafraîchissement 120 Hz, c'est la moyenne. Les caméras arrière, donc deux caméras arrière, 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels, c'est pas mal. Le Snapdragon 695, donc c'est bien un processeur 5G comme on voudrait, 6 ou 8Go de RAM, 128, 256Go de ROM bien, la batterie 5100 mAh parfait, la charge rapide 40 watts, ça suffit, le tout tourne sous Android 12 ou Magic 8 un petit peu euh, leur sous-couche locale, ce qui fait un téléphone plutôt sympa, on attend le prix, et surtout le lancement officiel, pour le 15 septembre. Bon on est d'accord, il ressemble quand même pas mal à un Huawei. Enfin, une des news qui finira la semaine, c'est bien évidemment les commandes et les délais de livraison du iPhone 14. Puisque, oui, il s'est très très très bien vendu, peut-être trop trop bien. D'ailleurs, moi-même, je l'ai commandé et je ne le recevrai pas avant le mois d'octobre, voire mi-octobre. Et sachez, pour ceux qui diraient, oui, mais alors comme c'est fabriqué en Chine, ils les ont avant tout le monde, et eh bien c'est pire, c'est pire pour les Chinois qui vont les avoir en retard. Je rappelle, tous les téléphones iPhone sont fabriqués en Chine sortent de la Chine. Et ensuite, re-rentre en Chine pour le marché chinois. Donc ce qui fait que ça allonge les délais. Donc ceux pour ceux qui s'inquiétaient du iPhone 14, bon lui c'est un fiasco, mais le 14 Pro, voire le 14 Pro Max, il se vend trop trop bien, et il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir ma review. Tu attendras, je suis sûr. Et voilà, ça sera tout pour ce nou, cette nouvelle formule, peut-être on va JT, JT du Geek Express, je trouve que le, fond, le mot est bien, vous me retrouverez également tous les jours sur Instagram, je vais essayer de faire des mini-reviews que je mettrai sur Instagram en réel, et ensuite vous trouverez le samedi directement sur GG Vidéo, j'attends impatiemment vos commentaires pour avoir vos réactions, vos commentaires, vos suggestions, nous on se retrouve dès demain sur Instagram, et sinon samedi prochain sur GLG Vidéo, bien sûr. Allez, un petit pouce en l'air pour euh, le travail, un petit pouce en bas si tu pas aimé, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, et moi je te donne rendez-vous, bah, je te souhaite un bon week-end, et rendez-vous bah, la semaine prochaine.